C'est nouveau cette histoire. C'était un.. C'était un magasin d'usine de moto avant, d'équipement. Faudra que j'aille voir. Salut tout le monde, j'espère que ça roule. Euh, dernière vidéo de la semaine, on va donc voir les chirurgiens. D'abord je passe une radio. Et après on va la chirurgienne pour mon petit doigt, voir ce que ça donne et j'ai oublié de prendre un masque puisqu'il reste obligatoire dans cette clinique. On va sur les doigts. Bien vu. Je sais pas si c'était pour moi mais ça m'aide. De jouer à ce petit jeu là, on s'en sort pas, mais c'est parce que je redoutais le périph' à midi et demi, vendredi, les vacances, en vrai les vacances en plus. J'aurais dû passer par l'autoroute. Allez-y. Bon, mon pronostic c'est que c'est pas trop mal, ça s'est bien remis, mais c'est encore un poil douloureux et, et à consolider, donc une semaine de plus. Et pas d'opération. Ce sera encore mieux si c'était. Non on arrête tout de suite. Incroyable ce feu. Faut regarder celui de gauche parce que celui-là il est pété. Formidable. Bon. Verdict. Bon, et bien je pourrais être chirurgien. Je garde la telle tous les jours pendant une semaine encore. Et puis après pendant une semaine je la garde que pour la moto. Et après libérer des livraisons je reviens là mi-janvier pour voir où ça en est. Putain Je reprends pas le rugby avant mi-janvier par contre. Et début de la kiné début janvier. en particulier ces gens qui ont les jambes à et tout le reste hyper couvert quoi. incompréhensible il m'a mis un sacré coup de pression je me suis fait La tension sympa qui fait plaisir, le rétro qui disparaît. Oh, du coup, ça me fout les boules. Je vais devoir regarder le manchon encore 15 jours là. Oh, oh, je pensais que c'était moi. J'étais venu avec mon grand moto et tout. Je pensais que c'était mon dernier trajet avec. Penses-tu, Que Nenny Il a pas dû se louper, lui. On pas en brise arrière comme ça. Bon, bah écoutez, cette fois, c'est la bonne. Je pense qu'il n'y aura pas de vidéo ce week-end. Je sais pas encore ce que je fais, mais ça va être en que je prenne la moto. On se retrouve lundi, euh, enfin mardi, pour mes déplacements de lundi. Vous connaissez la chanson. Merci d'être resté jusqu'au bout. On est de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. Euh, doucement, mais sûrement, on fait notre chemin. Et voilà, à très vite. Interagissez dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire savoir tout ce qu'il y a à savoir.